Écoutez-moi les Marvel Snapiens, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos sur les decks Pool 1. Il y aura 5 decks euh, que je vais vous proposer. Je ne vais pas tous les proposer dans la même vidéo. Je vais euh, faire une petite intro de 5-10 minutes pour vous parler de cette série de vidéos, à quoi ça va servir, tout simplement pourquoi. Vous allez voir que même si vous n'êtes pas un, un nouveau joueur, ça va être très, vraiment très, très intéressant euh, pour vous. Je vous explique tout ça et après, euh, on part sur le premier deck. Dans les autres vidéos, il y aura tout simplement les autres decks. À chaque fois, je vais faire une heure de game à peu près euh, sur les decks. Il y en aura cinq en tout. Et évidemment, dans les autres vidéos, il n'y aura pas cette petite intro. Euh, donc voilà, ça, ce sera que dans la première. Alors, j'ai recréé, déjà, je commence. J'ai recréé un compte euh, sur ce serveur-là, sur un autre serveur, enfin un autre compte, tout simplement, pour plusieurs raisons. La première, euh, à la base, c'était pour euh, avoir, euh, on va dire, toutes les cartes dans 6 mois, 1 an. J'ai deux, deux comptes, donc j'ai un compte où je mets de l'argent, c'est l'autre. J'ai euh, à peu près 70-80% des cartes pool 3. Et je me dis que si l'accès aux cartes pool 4, l'accès aux cartes pool 5 est toujours aussi compliqué dans 6 mois, 1 an, bah, en jouant sur ce compte régulièrement, en jouant sur l'autre compte régulièrement, j'aurai sûrement un moment, je ne sais pas, dans 6 mois, 1 an, toutes les cartes pool 3 mais pas toutes les cartes pour le 4 et 5. Peut-être que j'aurai 90% des cartes sur le serveur A et 90% sur le serveur B. Mais euh, peut-être que les 90% seront différentes. Donc ça me permettra, avec deux comptes, d'avoir l'ensemble des cartes du jeu. Et donc en ladder, ça me permettra de jouer euh, vraiment le deck que je veux. Donc ça, encore une fois, ça, je pars du principe que l'accès aux cartes pool 5 sera très difficile. Mais peut-être qu'ils vont diminuer ça et que ce sera sur un compte, on pourra avoir toutes les 5. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui, ou alors des gens qui ont vraiment payé, qui ont... Euh, toutes les 4 et les 5, les poules 3, ok, on s'en rapproche de plus en plus en jouant beaucoup. Bref. Donc il y avait ça, il y avait par rapport au tournoi aussi, de me dire un peu comme sur Hearthstone, je joue sur 3 comptes. Si je joue à fond sur le serveur A et que je fais un bon classement en ladder et que ce classement en ladder me qualifie à un, autre, à un tournoi, bah, je pourrais quand même continuer à jouer sur l'autre serveur pour faire les vidéos, pour m'entraîner, etc. Euh, donc voilà, il y avait ce côté carte ce côté serveur et également, euh, par rapport, pour vous proposer voilà, des, des séries de vidéos aussi sur les deckpool 1. Il y aura également ça sur les deckpool 2 ensuite. Euh, parce que sur l'autre compte, bah, je suis trop avancé dans le pool 3. Si je présente des decks pool 1 et même pool 2, euh, bah, finalement, je vais me faire massacrer et ça n'aura pas de sens. L'idée, c'est pas juste de vous dire ce deck-là est bien, c'est de vous montrer du gameplay pour vous aider à progresser. Alors maintenant, on va aller sur l'étape, euh, j'allais dire, euh, sur la partie euh, pourquoi euh, jouer pool 1, pourquoi vous proposer finalement cette série de vidéos. Alors déjà, pour les nouveaux joueurs, c'est intéressant, on va arriver dans le pool 1. Euh, alors j'ai oublié de dire qu'est-ce qu'était le pool 1 je vais quand même le dire, c'est le but aussi de cette introduction euh, le pool 1 c'est 214 et moins, ou 216 et moins en gros, euh, vous avez un niveau de collection ici, en fonction de votre niveau de collection vous êtes pool 1, pool 2, pool 3 euh, et en fonction de votre pool, vous allez jouer contre des joueurs qui ont sensiblement le même euh, pourcentage de cartes que vous donc si vous êtes 214 et moins en niveau de collection moi j'ai eu Chavez mais c'est aléatoire hein. euh, toutes les cartes du pool 1 sont les mêmes pour tout le monde mais l'accès à ces cartes est aléatoire en gros, euh, comment dire, les cartes que vous allez récupérer à certains rangs sont aléatoires. Par exemple, moi j'ai eu, en gros, c'est peut-être plus simple, parce que parfois j'explique des choses qui sont simples, mais en fait je les explique de manière compliquée. Euh, par exemple, Chavez, je l'ai eu au 214, c'est la dernière carte poulain que j'ai eu, aussi bien vous, ce sera la cinquième carte poulain que vous allez récupérer. Donc ça c'est pareil pour le pool 2, c'est aléatoire, pareil pour le pool 3. Si je récupère une autre carte euh, donc 200 à 214 et plus, c'est-à-dire celle-là, bah, je vais tout simplement passer pool 2. Donc je jouerai un peu plus contre des adversaires qui seront pool 2. Même si je serai début pool 2, je vais quand même jouer contre des adversaires qui vont avoir plus de cartes que moi. Là, en restant pool 1, je joue principalement contre des adversaires qui ont euh, les cartes pool 1. Euh, donc voilà, ça c'est euh, important à comprendre. Donc ça va permettre de, faire, de, de passer étape par étape. Euh, donc par exemple, vous êtes débutant, bah, grâce à cette série de vidéos, vous allez pouvoir avoir accès à... Euh, bah, aux 5 decks les plus puissants, je les ai vraiment énormément travaillés, ces decks là, 5 decks les plus compétitifs pour le poulain qui vont permettre d'avoir un gros win rate, ça c'est important, c'est bien pour le moral de gagner, qui vont vous permettre donc d'augmenter votre rang, alors augmenter le rang pour le moment ça sert à rien, mais en fait ça sert pas à rien parce que ça nourrit le côté free to play, free -to -play pardon, du jeu. Euh, bah, si vous êtes 70, vous avez 500 crédits, moi par exemple je suis arrivé au moins 50 pour avoir les 400 crédits, J'aurais peut-être envie de pousser à 70. Après, si tu pousses à 70, t'as envie de pousser à 90. Parce que t'as les 500 or. C'est très intéressant, très important. Euh, ça coûte de l'argent, finalement, si tu les achètes comme ça. Euh, 10 balles, un truc comme ça. Peut-être un peu moins de 10 balles, genre 8 euros. Et après, si t'es 90, tu dis, pourquoi pas me faire un kiff Je suis en pool 1, je maîtrise bien mes decks pool 1. J'ai pris ceux de Fichou et ce gars-là, il est incroyable. <rire> et bah, je passe le rang infinite. Et comme ça, vous avez votre petit titre, nouveau titre infinite. Donc ça, ça peut être euh, très intéressant aussi. Et puis voilà, c'est plus sympa de gagner aussi. Donc voilà, il euh, y a ce truc donc pour les débutants de pouvoir monter vite pool 1, accessoirement de faire comme on fait en pool 2, euh, c'est-à-dire de stacker un peu les crédits pour ensuite avoir plus facilement plusieurs poules 3. Par exemple, si vous stackez 5000 on peut aller jusqu'à 10 000 maintenant, mais bref, vous stackez plusieurs milliers de crédits, vous êtes pool 2 fin pool 2, bah en fait vous avancez vite dans le pool 3 comme ça vous récupérez pas qu'une seule carte pool 3, vous en récupérez 10, 15, 20 et ça vous met vraiment pas mal, bah on peut faire pareil de pool 1 à pool 2 pour le coup, on le dit jamais ça, mais clairement là maintenant bon je ferai ça dès que j'aurai fini ma, ma série de vidéos sur les decks pool, là l'idée c'était pas de stacker des crédits mais dès que j'aurai fini de ma série de vidéos sur les decks pool 1, je passerai en pool 2 mais au moins j'aurai presque tout le pool 2 avec 5000 crédits, enfin je sais pas exactement mais j'imagine voilà, ça c'est plus pour les nouveaux joueurs. Et pour les autres joueurs, bah, je vous invite à faire comme moi, à créer cette haute compte. Parce que cette haute compte, vraiment, on est des joueurs de cartes, on réfléchit au long terme. Et vraiment, cette haute compte va vous aider dans 6 mois, dans un an, même avant. Euh, donc c'est assez intéressant aussi, ça nous permet de... Euh, bah aussi la méta pool 1, elle est intéressante, on n'est pas obligé toujours de jouer en pool 3, si on, se fait, si on a deux comptes et qu'on se fait massacrer en pool 3, euh, parce que la méta nous va pas et tout, euh, bah on peut aussi juste se faire des games kiff le week-end, sur notre compte pool 1 ou alors sur notre compte pool 2, monter tranquillement notre compte, en plus maintenant on peut stacker 10 000 de crédits donc franchement dans l'absolu vous restez pool 1, vous faites votre infinite, sur une saison, sur deux saisons, sur trois saisons. Bon, trois saisons, vous allez dépasser les 10 000. Et ensuite, bam, vous allez de pool 2 limite à pool 3, vous voyez Donc ça, c'est clairement faisable. Enfin, de pool 1 à pool 3. Euh, donc voilà, je crois que j'ai dit tous les arguments. Mais en tout cas, c'est voilà, très très intéressant que ce soit pour les euh, joueurs qui ont déjà un compte et qui ont déjà dépassé le pool 1, bah recréer un compte et cette série de vidéos va vous aider. Et pour les nouveaux joueurs, bah ça va encore plus vous aider. Euh, parce que vous allez tout de suite avoir un bon deck et ce bon deck en fait vous allez générer de la théorie avec ce bon deck c'est à dire que vous allez mieux comprendre le jeu parce que vous avez un deck qui est déjà optimisé donc ça c'est très très intéressant on part sur le deck tout de suite si ça vous va alors le premier deck que je vais vous proposer il y en a cinq en tout euh, donc les cartes évidemment du pool 1 euh Comment dire, c'est. Euh, elles mettent déjà en avant, évidemment, les grosses capacités, les capacités clés du jeu. C'est-à-dire le côté continu, la capacité continue, la capacité révélée. Bon, je vais. C'est pas non plus une vidéo euh, pour, pour vraiment par... enfin, une vidéo tuto sur le jeu. Hein. Donc je vais pas non plus parler de ces. Je vais partir du principe que vous connaissez déjà le jeu. Vous avez déjà fait plusieurs games, voire plein de games sur le jeu. Donc je vais quand même essayer d'être technique et tryhard dans cette vidéo. Voilà, de toute façon, j'imagine que voilà, vous avez déjà joué au jeu. Donc, le premier deck, c'est le deck tout simplement Dinosaure. Alors, Dinosaure, c'est une carte incroyable. Hein. En plus, il est magnifique celui-là. Ça, c'est aussi... Bon, c'est un argument voilà qui me vient, c'est avoir des skins différents. Moi, j'adore le deck Dino. C'est un de mes decks préférés. Je le joue beaucoup en pool 3. Je trouve qu'il a un très gros win rate pool 3. Évidemment, le deck est un peu différent du pool 1, forcément, quoique. Euh, mais typiquement, si je dois faire un tournoi, bah, peut-être que je le ferai avec ce compte-là. Si j'ai envie de jouer Dino en tournoi. Parce que mon Dino, il est beau. J'ai eu un skin de Dino que j'ai pas sur l'autre compte. Vous voyez, typiquement, c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'il y a plein de skins. Donc euh, voilà, je trouve qu'il est vraiment joli. Après, je, voilà, chacun ses trucs. Hein. Mais pourtant, je ne suis pas fan de cosmétiques. Et encore, c'est moi qui vous dis ça. Donc voilà, le deck Dino, euh, c'est une carte qui est très forte en pool 2, très forte en pool 3. Méga puissante. Euh, elle a 5 de mana, 3 de puissance et elle a puissance plus 2 pour chaque carte dans la main. Donc l'idée c'est de la jouer avec Moon Girl qui est une carte pool 1, oui, euh, qui duplique votre main. Avec White Queen qui met des cartes en main. On a le Sentinel qui est pool 1. Enfin tout est pool 1 quoi. Le câble. Euh, on a euh, Captain America parce que c'est un très bon T3. Mister Fantastic c'est un très bon T3. L'América Chavez, je trouve que. Alors c'est une carte qui est très forte. Je la mettrai pas dans tous les decks. Elle permet de jouer, comme je le disais évidemment dans les vidéos. Euh, au début euh, 11 cartes sur les 12 premières euh, enfin euh, sur les 5 premières euh, draws sur les 5 premiers tours on joue 11 cartes parce que celle là elle ne se pioche pas et ensuite elle se pioche sauf qu'avec ce deck c'est intéressant parce qu'on a un deck vraiment euh, tempo combo si je peux dire où le but c'est vraiment de faire moon girl sur dino et en fait t5 on joue dino t6 on joue dino donc le fait d'avoir que 11 cartes finalement ça, ça change rien et si jamais on n'a pas moon girl dino ben bah, on va dino et dans tous les cas derrière on va chavez qui fait quand même beaucoup de points 9 en vrai en pool 1, c'est vraiment beaucoup. Il n'y a pas grand chose qui fait plus, si ce n'est Hulk. Euh, mais ce n'est pas vraiment situationnel. Donc dans ce deck-là, on a euh, Electra. Parce qu'Electra, il euh, y, y a vraiment beaucoup de decks, euh, comment dire, de decks avec euh, de, des cartes à 1 en pool 1. Il y a une méta avec pas mal de ant Squirrel Girl, etc. Euh, donc même Ant-Man hein, pour le coup qui est presque joué dans tous les decks. Donc l'avantage d'avoir Electra, c'est que si l'adversaire se bloque, vous faites juste à la fin Electra, ant vous enlevez beaucoup de points. C'est très intéressant et puis c'est bien d'avoir plein de petites cartes parce que quand vous avez Moonger, parfois vous pouvez, avoir, avoir, une, vous pouvez pardon, avoir une main pleine et finalement votre Dino que vous allez top topdecker, bah, vous n'allez pas le dupliquer parce que ça duplique de gauche à droite. Donc le fait de pouvoir jouer des petites cartes comme Electra, comme Nightcrawler, très intéressant évidemment, qui récupère les lieux. On n'a rien pour récupérer les lieux à part Mister Fantastic, Les lieux, euh, on va dire, euh, inaccessibles. Donc, euh, je trouve que voilà, jouer des petits trucs à un, mais c'est ce qu'on fait dans l'autre deck, même si dans l'autre deck, c'est des cartes qui vont générer des cartes, mais admettons. Il euh, y a le Clo, que je trouve très très très intéressant. Le côté euh, surprise du Clo, très très fort pour le coup, qui justement permet d'avoir accès à des lieux inaccessibles. Euh, la carte est vraiment... Euh, Vraiment puissante. Voilà, j'ai mis le lézard parce que j'ai électra. Lézard, c'est quand même pas mal de points. Euh, donc voilà, avec les cartes, on n'a pas toutes les cartes du jeu, évidemment. Hein, je crois qu'il y en a 46 en pool 1, euh, plus les cartes du début. Donc euh, voilà, avec les cartes qu'il y a en pool 1, euh, c'est vraiment la liste, je trouve, la plus forte, la plus optimisée euh, de Dino. Hein, évidemment, ça, c'est la liste Dino. On part en game, tout simplement. Let's go. Hop, hop, comme ça, vous voyez... Euh, vous voyez le gameplay. Euh, pour le gameplay, normalement, c'est peut-être le gameplay le plus connu du jeu. Euh, J'allais vraiment commencer par le deck peut-être le plus emblématique du jeu, si je puis dire, même si le deck Kazu aussi, le deck ongoing, est emblématique parce qu'il met vraiment en avant les, euh, les deux grosses capacités du jeu que, que sont la capacité révélée, la capacité euh, continue. Et ce deck-là, voilà, c'est le dino. Le dino qui est une carte qui est jouée dans tous les pools, pour le coup, qui est hyper, hyper intéressant. Euh, donc, si on a une courbe de mana comme ça, euh, donc je vais snap T1 Alors snap T1 euh, Avec des decks comme ça Vous snappez T1 Comme ça vous montez très très vite les rangs vous, vous allez avoir 80-90% de one rate Snap T1 Alors quand j'ai déjà un T2, un T3 Et sensiblement je vais piocher un T4 Je joue mon Electra T1 Quoique, quoique, quoique Je suis en train de me dire quoi que Non je vais quand même pas le faire Je pense que je le fais Si je suis sûr d'avoir un T4 Si genre en main à la place de ce Clo J'ai Moon Girl. Je pense que je le fais Pour le coup c'est bizarre d'avoir un sub, parce que là je suis en vidéo, hein. c'est bizarre d'avoir un abonnement pendant, c'est la première fois je crois de ma vie que j'ai un abonnement pendant, euh... c'est trop bizarre, je vérifie. Hein, que je ne suis pas en stream, que j'ai pas lancé le streaming, mais non non, <rire> intéressant, euh... donc on va jouer à la sentinelle ici, ou alors je joue à la sentinelle à gauche, enfin à droite je veux dire, Non, on va jouer à la sentinelle ici, sur New York, alors New York on peut y aller hein, au tour 6, on peut déplacer les cartes sur New York, Ok, lui il a pas de T1. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est par rapport à l'initiative. Là, je crois que c'était moi qui avais l'initiative. Mais par exemple, je peux très bien. On va là. Hein. Je peux très bien envisager de faire Electra T1 si jamais c'est lui qui commence et si j'ai vraiment mon fameux T4, vous voyez. Parce qu'en fait, il va souvent faire T1 et moi je vais pouvoir Electra son T1. Mais vous voyez, c'est une histoire d'initiative. L'initiative c'est celui qui mène, qui a l'initiative. Euh, là, il y a 3-0. Là, il y a 5-3. Donc 2 décarts, 3 décarts. C'est moi qui ai l'initiative. Vous voyez, mon pseudo est un peu brillant. Donc Starlord c'est un T2 Je vais juste White Queen ici Ou alors je fais Ça Et Nightcrawler Je pense qu'on va faire ça Comme ça on récupère le domaine de la mort Alors il faut faire attention Parce qu'il peut y avoir euh, Le White Tiger Qui permet de récupérer le domaine de la mort Quand je joue une carte ici Elle est détruite Wolves Bane Ok Bon Rocket Ça c'est intéressant On Voyez Rocket c'est 4 Pour 1 donc, ça prend une Electra, accessoirement. Je pense qu'on va. Remarque qu'on a Claw. On va Claw, hein. en fait. Bon. Pour le moment, on joue un peu à gauche, un peu à droite. On pourra changer au dernier moment. En tout cas, la ligne du milieu, je pense qu'elle est pour moi. Hein. Avec Claw plus Mister Fantastic. Ok. C'est intéressant. Euh, ce qui est bien, c'est qu'à gauche, il a Sentinel qui est que 3 et Star-Lord qui est que 2. Donc en fait, si je fais pas nain, je peux mettre Captain qui a beaucoup de points. Donc Captain à gauche, plus Chavez à gauche. Vous voyez Et j'ai quand même un spot où j'ai 7, 8, 9, 10, plus 9, 19, plus Captain America qui donne plus 3. Donc j'ai 22. Donc en gros, lui, je vois pas comment il peut avoir 22. Il faudrait qu'il ait 12. Donc pour avoir 22, il faudrait qu'il ait. Chi Hulk, j'allais dire Chi Hulk, non que Hulk Hulk à gauche Ça faisait 22 contre 22 Moi au centre j'aurais 10 Et là je gagnerai à l'écart Je pense que je vais vraiment bourriner à gauche Et je pense que ça devrait être bon Est-ce que je vais gagner les 8 Est-ce que je vais gagner que 2 Ce sera sûrement 8 Odin Ah attendez Odin Odin. On va... oh, je crois qu'il va gagner avec Odin ce vilain J'ai pas pensé à Odin, my bad Bah écoutez elle est pour moi celle-là J'étais sur mon Hulk. Bah écoutez, elle est pour Simplement. moi. Comme quoi. Ouais. My bad, my bad. Alors là, <rire> mais à coup pas là. <rire> Nicolas, GG. Bah écoute, je t'applaudis. Hein. Je m'applaudis pas moi, par contre. Hein. Bon, grosse erreur du joueur français, mais ça, ça commence par là. Les petites missions. Donc ouais, j'aurais dû peut-être aller à droite, dans ces cas-là. Euh, après, je pouvais pas jouer de grosses cartes à droite, mais j'avais le petit... La petite Electra qui a apporté quand même pas mal de points, qui détruisait le board. Franchement, en fait, j'ai pas pensé à Odin, j'avoue. J'ai pas pensé à Odin, qui est quand même une carte qui est euh, très jouée hein, dans plein d'archétypes différents. Dans deux... Moi, je la mets dans deux decks, je crois, dans, mes... non, dans un deck. Et on peut la jouer dans vraiment plusieurs decks, en pool 1 pour le coup. Oui, pour le coup, ça l'a. Euh... Bon. Déconcentration ou méconcentration plutôt. Ok. Mais ouais, je pense qu'il fallait aller à droite pour éviter cet Odin, justement. Euh, ouais, parce que a... c'est ça, hein. j'aurais dû tourner autour. Bon. Ah, dommage, on n'a pas de curve. Est-ce grave C'est un peu grave parce que Dans cas, on est censé quand même avoir une curve à deux. Pour récupérer le, le Raf, ça va être compliqué, on risque de l'avoir avant nous. Surtout qu'un deck avec plein de petites cartes. Electra devient une bonne draw. Ah ça ça arrive vraiment au pire moment on y va, hein. on va voir. Hein. En fait j'ai envie de mettre le Nightcrawler maintenant. Parce que non je crois que ça change rien. En vrai je crois que ça change rien par rapport aux déplacements. Parce que les déplacements se font avant les cartes reveal, mais le raft il marche pas sur les cartes. Il marche pas au moment de reveal les cartes. Il marche au moment de voir aller d'autres cartes. Vous voyez Si typiquement vous avez une carte qui génère une autre carte. Et que lui il en a 4 de d'autres cartes. Il va gagner. Vous voyez et là c'est ok. Hein. Là si on a un T2 ou un T1. On récupère le raft. Enfin lui aussi. Hein, mais on récupère en même temps. Vous voyez Donc typiquement on avait une bonne chance de récupérer le raft. Donc ça c'est important quand même. D'avoir le raft aussi. Donc nous on a 4 cartes. Donc 2 plus 2 d'autres cartes. Et lui il là. Euh, bah pareil il a 3 cartes plus un d'autres cartes Donc ça fait 4 Donc c'est comme ça que ça marche Donc euh, voilà par exemple quand vous jouez euh... Ouais Mister Sinister par exemple Oh Thanos, Thanos il fait rien il est que 8 et C'est pas si mauvais Donc Khazar, très bien Khazar, faut faire attention il peut avoir Blue Marvel dans son deck Il peut avoir Blue, on a Blue Marvel On lui a volé son Blue Marvel Donc vous voyez la puissance du câble ici Ça ça change tout hein. Ça change tout euh... On va pas aller à droite Parce qu'il y a Angela qui fait des points J'ai Blue Marvel maintenant Je pense que j'ai gagné Parce que je gagne ici Avec le, le Claw Je pense que je vais Claw ici Ou alors je bourrine à droite Ah j'aime bien parce que j'ai Claw, Electra, Thanos C'est pas mal hein je tue sa squirrel qui est 5. Je prends le, le board ici. Et à gauche, j'ai quand même pas mal de points. Et lui, il peut aussi peut-être aller un peu à droite. Voilà, le Ant-Man, je le détruis. Ok. slow qui marche sur Ant-Man. Et ça change rien parce qu'on va le détruire. Donc là, on a gagné. Ça, c'est le deck Kazoo, on va appeler ça. Euh, C'est un deck, euh, je vous proposerai ma version d'ailleurs C'est un deck avec Kazar, Blue Marvel et plein de petits T1 Il euh, y a Unslow dans la version Pool 1, ce qui n'est pas le cas dans la version Pool 2 euh, Je ne vais pas forcément Ok. Euh, en gros, juste comme ça C'est que, en fait dans la version Pool 2, il y a une carte qui s'appelle Killmonger Donc dans la version Pool 2, les T1, on les joue Tour 6 dans la version pool 1, il n'y a pas Killmonger, donc les T1, on les joue du tour 1 au tour 5. Et donc c'est pour ça qu'il y a slow dans la version pool 1, parce qu'en T6 on joue slow, alors que dans l'autre, en T6 on joue les T1. Vous voyez Bon. J'ai pas trop envie de commencer à, à vous parler de peut-être la prochaine vidéo. Donc, euh, ok, donc le petit snap, obligatoire. Pas hein enfin, obligatoire. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne snappez pas, mais. Donc oui, il y a un argument qui me revient aussi. C'est que si par exemple, vous voulez passer pool... En fait, vous êtes vous avez fini votre pool 1. Et en fait, vous avez le droit de rester pool 1, pas forcément pour les crédits, mais parce que vous n'êtes pas encore assez à l'aise avec le jeu. Ça, c'est aussi intéressant. Euh, on va... Euh, Electra à gauche. ouais Par exemple, vous n'êtes pas encore assez à l'aise avec le jeu. Dans le sens où... Euh, bah vous, vous gagnez Vous gagnez une game sur deux ou pas plus d'une game sur deux. Et il y a plein de combinaisons chez l'adversaire où y a, vous vous faites souvent surprendre. Bah ça veut dire que peut-être qu'il faut encore un petit peu rester pool 1 pour un peu mieux maîtriser le jeu, vous voyez. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. J'ai pas l'impression que ce soit méga clair. Et bref. Donc voilà. Pareil quand on est pool 2 jusqu'à pool 3. Souvent on me dit mais Fichou, j'ai X crédit en pool 2. Est-ce que je passe pool 3 Bah ça va dépendre aussi de si vous êtes à l'aise ou pas. Si en pool 2, franchement, vous, vous galérez, vous, vous gagnez moins d'une game sur deux, bah restez un petit peu pool 2. Essayez de mieux comprendre, pas forcément la méta pool 2, mais comment est conçu le jeu. Vous voyez Parce que le jeu est déconçu différemment d'un jeu de cartes traditionnel. Euh, White Queen, en vrai, Moon Girl sur Monsieur 26, c'est quand même assez cool. Je hein ne pas ce que vous en pensez, mais avoir des pour deux mana, 3 de puissance qui met deux sur les deux côtés. Là, pour le coup, c'est un bon truc à copier avec Moon Girl. Ah, le Lézard, il est bien aussi parfois joué à la fin. Et puis avec Electra, je trouve que la combinaison est bien. Je pense que y a, si je mets, si par exemple, vous n'aimez pas Electra, je ne mettrais pas Lézard. Parce que je trouve que la combinaison est très intéressante. Et euh, mais après, Lézard reste quand même une vraie, une vraie bonne carte sur ce genre de deck. Parce qu'on peut le mettre sur vraiment un lieu où il n'y a rien. Et vu qu'on joue pas full carte, parfois juste un Lézard, un Dino, ça fait, ça fait le taf. quoi. Même un Dino seul. Mais vous voyez, vous faites... Sur un lieu où il n'y a pas grand chose, vous faites un lézard, une white queen, vous avez 11 points. Ça veut dire que le gars, il faut qu'il mette plein de créa pour arriver à vous, vous, vous faire proc le moins 3. Quoi. Dino. Ah, il m'a volé Dino, ça veut dire avec câble. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ah non, il est là, le petit loup. Qu'est-ce que je fais, Dino maintenant C'est pas choquant. Dino à droite, au mid, Dino au mid je pense. Je pense qu'on va Dino au mid. Prochain temps on va avoir la Chavez. Et en fonction des situations on pourrait même peut-être Chavez à droite. On verra. Ok, ah zut, j'avais prévu Nightcrawler à droite. Zut, la petite Electra qui va bien Ok, donc là on est vraiment bien devant A euh, gauche on a quand même un peu de retard On a trop de retard à gauche, on va laisser à gauche tranquillement Le... Là on a 9 C'est pas évident C'est vraiment pas évident Il a snappé il a un point d'avance. Ah, si on fait ça, euh, ça fait rien de plus. Hein. Peut-être ça. 3, 4, 5, 6, 7. Non. Ça et ça. J'ai l'impression que s'il fait juste Chavez à droite, il a gagné. C'est peut-être un deck Chavez vu qu'il a cab sur Dino. Je pense qu'il a souvent de Chavez. Et nous on peut pas faire les 10 points malheureusement. Et à gauche. Après il va jouer des cartes, il va baisser un peu. Non, on va. Ici on va partir. Ici on va partir. Euh, peut-être mon Dino fallait le mettre à droite. Peut-être que mon dino fallait le mettre à... En fait, on, on perd sur cet Electra Nightcrawler. Hein. C'est dommage parce qu'en vrai, on avait l'autre petit T1 qui pouvait, qui, qui nous bloquait. Ça aurait été intéressant. Et, euh... et ouais, sinon, on se fait Nightcrawler à droite et on, on, on, on gagnait le, le board. Ah, c'est frustrant là. C'est frustrant quand même. Peut-être qu'à la place du dino, il faut garder le dino en surprise. Et T5... À avoir un mana flottant mais jouer les 2-2-3 au centre comme ça on a la possibilité d'être bien à gauche d'être bien à droite et on prend le play là finalement je peux pas prendre le play parce que j'ai en fait j'ai une ligne donc on sait que lui il va aller à droite moi je vais aller à droite donc le truc c'est que quand on joue 50-50 par exemple si je fais euh, si je garde dino soit à gauche soit à droite en considérant que le mid on a gagné et que lui il va soit à gauche soit à droite et euh... okay, je pense que je ne vais pas faire bar sinistre. pas câble sur bar Ça me permet aussi parfois de faire conceder euh, euh, con, con, l'adversaire. Parce que lui, il va se dire je joue 50-50, je prends pas ce 50-50 là, donc je m'en vais. Donc vous voyez, vous avez euh, un peu comme ce qu'on peut appeler dans le poker la fold equity. L'équité de faire passer l'adversaire. Bah là, c'est un peu ça. C'est que dans votre euh, win rate il y a ça aussi qui rentre en jeu. Il y a le fait, il y a les abandons des adversaires. Parfois, il y a des games que vous auriez perdu et l'adversaire, par peur, et parfois par raison, bah, il, va, il va abandonner. Parce qu'il n'a pas envie de jouer euh, ce fameux 50-50 que vous, vous allez prendre. Voilà. Alors c'est assez intéressant. Bar sinistre, c'est assez tricky. Et franchement, moi j'aime bien Monsieur Fantastique sur Bar sinistre. Parce que d'expérience, ça me fait toujours gagner sur les deux autres lignes. Alors évidemment, ça me fait perdre au centre. Forcément, mais ça fait 8 points à droite, 8 points à gauche. Normalement, c'est censé me faire gagner sur les deux autres lignes. Donc, euh, c'est un play que je fais en pool 1, mais c'est un play que je fais également en pool 2 et en pool 3, pour le coup. Donc, euh, j'ai même envie de dire que je le fais encore plus en pool 3 pour éviter de me faire Green Goblin au centre, par exemple. Ou alors, Hop euh, Goblin à 5. Après ça va dépendre peut-être de l'Institut Xavier, il ne faut pas qu'on récupère un truc trop nul ici quoi. Docteur Strange, ok. Allez, pas d'avoir trop de retard, Morphy, ça peut être rigolo. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Enchantresse. C'est très bien. Typiquement, là vous voyez, on a plein de cartes en main, donc si on fait Moon Girl, on va pas copier Dino, vu qu'il est à l'extrême droite. Bon, par contre, il faut gagner à droite, hein. euh, sachant qu'au centre on va toujours perdre. Euh, Captain ou double sentinelle, c'est 6 et 6. Ça c'est 8. Je crois que c'est mieux ça. Hein. qu'on va faire double sentinelle on a 6 et 6 la bochourie double la puissance je pense qu'à gauche il essaiera pas d'y aller il a trop de retard ah, il a trop de retard il a 12 de retard à moins qu'il ait un autre Mr. Fantastic mais... mais vous voyez c'est quand même intéressant il y a quand même des c'est ça qui est bien c'est qu'il y a quand même des bons joueurs en pool 1 parce qu'il y en a qui tryhard le pool 1 attendez j'ai cliqué en vrai il y en a qui tryhardent le, le, le pool 1 et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bons decks, d'avoir des decks avec des bons win rates. Si vous dites je suis pool 1, mes adversaires ils sont trop nuls, bah en fait vous allez avoir que vous allez vous faire éclater et vous allez pas avoir une bonne euh, un plaisir Vous n'allez pas du tout avoir plaisir de, de jeu White Queen, donc là il me copie des dinos ou des Iron Man. Enfin, il va un peu tout copier en vrai. C'est un peu chiant. Un peu chiant, mais ça va, je pense. Sachant qu'on est en avance ici. On va faire notre dino. Et ça peut se jouer peut-être dans un 50-50. Ouais, on est 30. On est à 30. Et ouais il a dino donc il a peut-être un autre dino. Ça va être sympa hein. C'est une game qui est assez cool. Il fait un autre dino à droite, il a perdu à droite. Je pense. on est à 40. Mon dino il est gros, mais s'il si le joue, il sera à 15, il sera à 30, il sera à 38. C'est ça. Il hein aura un dino à 15. Ah ouais, mais après il y aura Angela. Après, on peut faire un truc avec Moon Girl. Hein. J'ai l'impression qu'il faut faire juste Iron Man à gauche. J'ai 16, j'ai 32. 15. Non, franchement, c'est moche. Hein. Je crois que c'est sick hein, en vrai. Hein. Je crois que double dino à gauche, ça le fait gagner. Écoutez, je crois qu'on se fait avoir là. Je crois qu'on se fait avoir. Iron Man Electra. Je crois qu'on se fait avoir. dépend ce qu'il fait. Enchantress. Ouais, bon, de toute façon, il décide. Ah, il a enchantress dans son deck. Il décide d'aller à droite. Bondu. Waouh, Je crois qu'on s'en sort bien, ouais. Je crois qu'on s'en sort bien. Parce que là, cette game-là, vous voyez, on l'a pas con parce que les probas, bon, vous connaissez les probas maintenant du jeu. Hein. Euh, un 2 pour 8, c'est 37%. Il faut que vous ayez 37% de win. Et euh, un 4 pour 8, c'est à peu près 30%. Donc euh, là, même si je joue... Moi, dans ma tête, je joue 20 à 30%. Et je le prends quand même. Parce que je pense que plein de fois, je vais gagner sur les erreurs de mes adversaires. Je prendrai pas un 20-30% en pool 3. Mais peut-être en pool 1, je le prends quand même. Même si mes adversaires sont forts, ils sont quand même moins forts que des poules 3. Enfin, Normalement, hein, parce que tu as quand même un, un cheminement, une réflexion qui est normalement plus élaborée, on va dire. Parce que tu as à jouer plus aussi. À part ceux qui restent pool 1 et qui ont une maîtrise parfaite du pool 1. Mais le, pool 1, tu reste restes pas non plus un mois. quoi. Logiquement, tu restes deux semaines, trois... Enfin, ouais, maximum 2 trois semaines, quoi à moins de jouer une heure toutes les semaines mais... Vous voyez c'est gagné C'était chaud hein, en vrai Je pensais pas Absorbing man euh, Ça c'est du pool 4 ou 5 C'était la dernière carte que vous avez joué à un effet révélé Cette carte obtient également cet effet Ok Bon ça va pas être très très fort Absorbing man L'homme qui absorbe Bar non. nom. Écoutez, on ne va pas y aller. Vous m'en voudrez pas. Mm -mm. J'adore le bar sans nom. Quand tu mets la carte, le gars il fait. <rire> euh, on a la queen qu'on peut mettre au centre. Into Clo à gauche. Into Chavez à gauche. Donc on a déjà nos, nos tours là. Bon, c'est plus facile hein, quand il n'y a que deux lieux. C'est cliqué, hein, ouais. Euh, pour la retraite Je leur explique Ça vous faites retraite instantanément Ça vous faites retraite à la fin du tour en gros Sauf que si l'adversaire fait retraite aussi Vous faites égalité donc c'est plus un gain de temps Et normalement Si vous n'êtes pas, si pas un rusher bah, Faites toujours celui là c'est le même Ok donc Adagio Donc on va White Queen Comme ça on a vraiment beaucoup au centre Et on aura quand même pas mal à gauche avec euh, Clo plus euh... ouais Clo plus Chavez euh... l'homme absorbant c'est intéressant donc on va Clo évidemment l'homme absorbant c'est assez intéressant parce que on peut faire un euh, à gauche en fait tout dépend de ce qu'il fait je pense qu'on va souvent faire un slow à gauche, comme ça à droite on a vraiment un milliard. Et en vrai à gauche on aura 7 plus 2, ça fait 9, plus 4, ça fait 13. Donc ça bat même les Hulk. Ah non, s'il fait juste Hulk seul. Ah non, ça fait 13. Ah ouais, non, il a plus 5 à la carte. Ah, ça, va, ça va dépendre de ce qu'il fait. Là on a déjà beaucoup d'avance quand même. La mort. Intéressant. Enfin, C'est intéressant. Euh... Donc là, ça va être une histoire de d'écart. Celui qui a le plus d'écart. Parce que là, en gros, égalité. Là, on va dire victoire. Et là, je perds. Donc ça veut dire que ça va se jouer à la différence. Donc en fait, si je fais ça, j'ai 7 8, 9, 10 11, 12 13 J'ai 19 19 plus 6 J'ai 25 Non mais c'est pas possible là j'ai déjà 20 Ah non mais 25 j'ai 31 pardon parce que je rajoute ça Ouais c'est ça parce que lui il est 7 8, 9, 10 Ah non j'ai 30 Donc j'ai 30 au centre J'ai 30 au centre Je pense que c'est ça hein, C'est on slow ici hein. Ça change rien. Hein. Ça fait 20, 22, 31. Et je gagne à l'écart. Ah non! à égalité, ah, égalité ouais, c'est ça. J'étais en train de me dire non, non, non, il y a égalité. Et si je faisais un slow à gauche et Nightcrawler ici? Il y avait moins d'écart là. Mais il y en avait plus là, non? Peut-être qu'il y a moyen de gagner cette game. Elle était intéressante cette partie. On stack, on stack, on stack. A noter que si vous créez un deuxième compte, il faut quand même un petit peu jouer dessus. Si vous faites que les missions, vous allez avoir beaucoup de crédits. Le problème, c'est que vous n'allez pas forcément avoir des boosters pour améliorer vos cartes. Ça, c'est un truc qu'on peut, euh, peut se faire un peu surprendre par ça. C'est vrai que si vous jouez beaucoup sur votre compte A, euh, souvent ce qui vous manque, c'est les crédits. Hein. Euh, moi franchement je pense que sur mon premier compte Si vous me donnez 20 000 crédits Je ne peux même pas euh, utiliser tous les boosters de mes cartes Je pense qu'il me restera des boosters voilà. Euh, là sur ce compte là Il y a certains jours où je faisais que les missions Genre je jouais 15-20 minutes par jour Et en fait euh, mes crédits augmentaient beaucoup plus Qu'ils qu ne descendaient voyez. Bon, ce qui est bien hein Là, j'ai fait récemment une grosse session et j'ai gagné beaucoup de. Et là, avec les vidéos, ça va me faire des belles sessions d'une heure aussi. Donc ça va me permet de récupérer pas mal de boosters. Le Raft. Je de le perdre, non Ça dépend si je pioche un T2 ou un T1. Forge. Bizarre. Quel intérêt Querelle girl Ok Bon parfois c'est des bots, vous pouvez jouer contre des bots C'est aussi la euh, l... Ok donc je l'ai là Donc ouais là c'est un bot mon adversaire Parce que... Ultron Oh, Ultron c'est un peu chelou Ouais c'est un bot parce qu'il a fait n'importe. Ça arrive, Il y en a pas beaucoup des bots pour le 1 ah, il y en a plus qu'en pool 2 et pool 3, il n'y en a pas en pool 2 pool 3. Enfin, il peut y en avoir, mais... C'est intéressant comme main. Le problème, c'est qu'on est bloqué ici par rapport à lui. Bon oh, le dino, il est vraiment strong. Cosmo, ça bloque les effets révélés. Donc Je pense qu'on va dino, juste. Euh, au centre, on peut gagner. Avec euh, Mister. Claw, On ne gagnera pas au centre. C'est intéressant, il va falloir gagner. Oui, là c'est une situation où on a perdu au centre. En vrai, Ultron c'est un effet révélé. Sinon j'aurais mis les drones ici, mais on ne peut pas avec Cosmo. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on gagne à droite et à gauche, vu qu'il a gagné au centre. Donc c'est pour ça que j'ai mis juste dino, j'ai investi dino et je pense que dans ce cas-là, il va falloir Blue Marvel. Je joue ça juste pour la stat. A moins de jouer ça au centre drone drones non ouais, j'ai 8 d'avance je récupère 4 de plus ça devrait être okay, hein. ok ah non c'est pas un bot ah si c'est bizarre toi c'est un gars qui a fait nimp bah les bots coincident parfois mais là il était pas si loin derrière il pouvait il sait pas que j'ai blue marvel moi après il a perdu le raft peut-être qu'il a fait une connerie avec son raft je sais pas c'est assez bizarre Scorp. Okay. On a pas de T2 là On a pas de T2 Bon l'avantage de ce deck c'est que c'est pas grave de louper le T2 Parce que vraiment quand vous faites Mulger Dino Franchement le Dino il fait gagner une ligne à lui seul Donc là logiquement c'est vraiment une game Quand on a ces deux cartes là on a gagné quoi Bon vous voyez on a vraiment une sortie horrible hein. On a T3, T4, T5, T5 On va se déplacer Dommage euh, on va se déplacer. Euh... Rassemblement. On va moon girl. On copie un dino. Un dino et un fantastique. Et c'est le Dino qui va nous importer. Donc on va Dino à droite sur la ligne du Bishop Avec le Bifrost Et euh, Captain Moon Girl. Donc on aura beaucoup de points. Et on fera Dino là où il y aura le moins de créatures ensuite. Ah non, on sera obligé de jouer mid. Ben ça, ça changerait, on va Dino au centre. Dino à droite. Enfin, on ne sera même pas obligé de Dino droite parce qu'on gagne la ligne à droite. Ouais. Décollage autorisé. On a un petit peu devant pour le moment, pas, les, pas énorme, mais on peut juste faire Dino et aviser derrière. Genre faire double monsieur fantastique pour peut-être prendre à gauche. Et rajouter un peu à droite. Ouais, en vrai, on a des, plusieurs plays là, au prochain tour. Il décide de partir. Bon, en vrai, cette combinaison de Moon Girl Dino, elle fait gagner dans tous les poules. Hein. D'ailleurs, j'ai vu en pool 3 quelques decks, même combo, enfin même contrôle, pardon jouaient quand même cette combinaison genre c'est des decks contrôle mais ils jouent moon girl dino juste parce que la combinaison est pété bon en, en poulain on n'a pas trop la possibilité de faire ça quoique mais je trouve que c'est quand même plus intéressant de d'avoir un deck qui se qui s'articule autour quoi c'est à dire que parfois on n'a pas moon girl on a qu'un dino et c'est bien d'avoir quand même des cartes en main et puis même ces cartes en main elles peuvent nous, nous aider aussi hein. elles donnent des on peut récupérer des infos chez l'adversaire etc en pool 1, l'info est aussi important. Vous voyez, la première game, j'ai perdu comme un con parce que j'avais pas trop d'infos et. Bon, j'étais pas focus aussi, peut-être, mais. J'avais pas d'infos sur cet Odin, quoi. Je sais pas si j'avais fait câble et que j'avais volé White Tiger, je me serais sûrement. Enfin, en tout cas, il y aurait eu le, le déclic de faire gaffe à Odin et donc aller à droite. Bon, bref. Je reviens là-dessus, mais c'était vraiment une game de bêta. Euh, ouais, on va faire les lézard au-dessus de câble ici. Parce qu'on a un T3 captain, on a Moon Girl et on n'a pas envie d'avoir trop de cartes en main pour que Moon Girl copie le dino si on le pioche à droite. Ça, c'est la bagarre ici sur la chute. On va bagarrer. On accepte la bagarre. Adagio, le dis-le, fourbe. Ok, on va juste White Queen au centre. Je pense. De manière générale, faut éviter d'essayer de jouer sur les trois lieux. Après... Euh... Là, j'ai... Ok, ça c'est pas mal. J'ai juste mis Lézard à gauche. Blue Marvel. On va mettre les petites cartes pour que Grand Central proc quand même une rose dans la main night Nightcrawler Cable et Sentinelle J'aime bien ça Blue Marvel, ok Récupère slow, super Super, super. En espérant que ce soit soit Blue Marvel au centre, soit Unslow au centre. Et ça nous ferait sûrement gagner. Pas mal. Pas ce qu'on veut, mais c'est pas mal. Je suis devant à gauche. Je suis devant à droite. Pas devant à gauche encore. Pas encore. Et slow peut-être. Blue Marvel. C'est pas évident. Marvel est cool. Lui il a déjà fait Khazar Blue Marvel. Donc il a plus de cartes comme ça. La snap, ça c'est chouette aussi pour nous, j'imagine. On fait blue. On rajoute 3 à gauche. On prend le mid. Et on slow. On slow, c'est pas assez gros, hein. ça fait gagner au centre. A gauche, ça fait pas forcément gagner. Ah, ça, en fait, techniquement on slow est super, mais... Je crois qu'on va juste Blue Marvel et rester comme ça, ou changer Nightcrawler. C'est pas évident, hein Peut-être c'est Nightcrawler à droite. Je pense qu'il va jouer à gauche, moi. Là, là je fais Nightcrawler à droite. Enfin, je pense qu'il va jouer à gauche. Ouais, à gauche, j'aurais pas gagné avec Angela. Nightcrawler, donc on a gagné. À l'écart, hein. Est-ce qu'on gagne à l'écart 10 à 4. 19 8. Non, on perd à l'écart. My bad. Bah, j'ai mal compté au centre, pardon. J'aurais dû un slow. Ah, j'ai mal compté. J'ai cru que je passais un de plus. Ouais, GG. J'ai cru, cru que je passais un de plus. Mon my bad, my bad. Miscalcule. Non, c'était un slow. Un slow qui me mettait bien à gauche bien à droite Alors il, il avait la possibilité de jouer des petites créas Mais justement si je déplaçais Nightcrawler Ah je sais pas Ah ça se tente quand même hein. Ah c'est dur à dire franchement C'est dur à dire Bon c'est pas trop mal pour nous Vu qu'on a Electra Souvent on va gagner Vir Grâce à Electra C'est intéressant On a quand même des petites cartes On n'a pas une curve non plus méga lourde On a des petits T2 Voilà on a Electra On va pas forcément faire câble On va essayer de prendre quand même les points Sachant qu'on a une curve On va sûrement Captain à gauche Pas mal ça Donc à gauche ça devrait être gagné. Et euh, maintenant il va falloir gagner sur une autre ligne, mais avec Lab Dino labo c'est pas mal je pense. Moon Girl. Mais Moon Girl ça marche pas, vous voyez. Le Moon girl, je copie pas Dino, mais c'est pas très grave en vrai. On en fait un à gauche. Un au centre. Comme ça on récupère quand même des cartes en main. Et Dino au centre et on finira sûrement par Electra à gauche. à moins qu'il n'y ait pas deux hein. Je pense qu'il y aura des 1. Il y aura des 1. Oh, ok. On peut même garder le dino pour la toute fin. Ah non, parce qu'il va rajouter des trucs. Ah non. Oh, pas mal ça. Ah, je pense que je vais juste Dino au centre. Hop là. Ça c'est fait. Alors il y a Enchantress qui peut être chiante. Je pense dans son deck, il joue pas Enchantress. Enchantress c'est une excellente carte pour 1, Poule 2 En Poule 3 un peu moins Même si ça reste cool Mais pool 1, Poule 2 surtout Parce Il y a des Dino et des Blue Marvel quoi. En fait tous les decks On pourrait y mettre enchantress Dans tous les decks dans l'absolu Donc on va faire Electra à gauche Ça et ça Ouais oh, Electra fait toujours gagner là. On va lui enlever 10 hein. On lui enlève un Wundu à 10. Donc ça nous prend l'avance. La, Le petit Messieur Fantastique qui rajoute un peu de points. Ah il aura pas 31 en 2K. Bazar. Ok ok. Vous voyez là là la... J'aime bien cette game parce que ça montre la puissance de l'Electra. Vous voyez l'Electra nous fait sur ce genre de lieu nous fait gagner. Il y a plein, y a plein de lieux où elle nous fait gagner parce que sinon vous voyez il a quand même lui il a sa belle sortie. Hein. Il a son Khazar, son Blue Marvel, son Bishop, son Angela. Donc en fait sa sortie elle est parfaite. Hein. T2, T3, T4, T5. Enfin vous voyez il a vraiment... Il a tout en fait. Il a toutes les, les 4 cartes clés de son deck, il les a. Et grâce à un lieu on va gagner. Alors c'est ça aussi le jeu. Et parfois, il y a, nous, on a une sortie un peu lente, on n'a pas eu un, un T1. On n'a pas beaucoup de T1, vous allez me dire, mais... Ok, bon, c'est pas très grave que la White Queen soit à 5, à partir du moment où on récupère un Dino. On peut envisager de faire Electra tout de suite, par rapport à la Moon Girl et au Dino, pour qu'il arrive à se dupliquer. On, on le pioche, il faut pas que... Parce que ça, ça bloque à gauche. ouais donc ça, il faut réfléchir un peu aussi. Quoi, si vous avez des questions sur ce deck, si il y a des cartes que vous n'aimez pas que vous voulez remplacer, bah, n'hésitez pas à le faire. Mais après n'hésitez pas aussi à venir sur le stream et à me demander. Euh, et voilà, ça sera soit dans les commentaires, mais sur le sur Twitch par exemple c'est direct au moins. Euh, je vois tout de suite votre message. Euh, Twitch.tv/TheFishHugo, le stream du lundi au vendredi du 14h à 20h. Daily Buggle. Kazar. Bon. Il a Khazar dans la main. Donc là, pour le coup, on va vraiment garder cet Electra. Tant pis si on se décurve. on pioche un T2, on fait Electra T2. Je pense. Captain. Captain à gauche. On va Le fait qu'il y ait ant c'est plutôt intéressant pour nous. On peut vraiment faire Electra à la fin. Donc vous voyez là, la Moon Girl va pas copier Dino. C'est pas très grave en vrai. Parce que c'est un peu chiant, mais c'est pas très très grave. On a envie d'un Khazar. Je crois que c'est ok, Khazar. Khazar à gauche. Khazar aussi. Donc là, on va juste Dino à droite. Boom. Et on va sûrement finir par Electra à gauche et White Queen au centre. Comme ça à droite on gagne toujours la ligne avec un dino Et à gauche notre, notre Electra peut nous faire gagner la ligne Vous voyez alors on pourrait même dans l'absolu enlever la Queen dans ce deck et mettre Enchantress Et je trouve que la Queen dans certains... Encore une fois pour l'information elle est quand même intéressante Ok donc il a pas mal de points à gauche Je pense que je vais quand même Electra ça Je pense que c'est quand même bien. Je pense que c'est quand même bien. Même si là je suis derrière, il faut qu'il mette des choses à gauche. Et s'il met rien parce qu'il se dit je suis devant, dans ce cas-là on gagne. Après le seul truc c'est qu'il peut mettre des T1. Ah non, c'est moi qui révèle avant. Ça veut dire que mon Electra va choper forcément son Ant-Man. Il faut qu'il mette aussi au centre. Enfin vous voyez, il a... même s'il a des cartes en main, ça coûte quand même un certain mana. Bon, ça me paraît Ok. Et vous voyez là par exemple typiquement Enchantress aurait pas été bonne parce qu'il a fait Kazar à gauche, Blue Marvel à droite, donc c'est pas sur la même ligne. Donc en fait si on la Le problème c'est qu'on joue décurvé notre Enchantress, quoi. C'est pour ça que jouer Enchantress dans ce genre de deck, certaines situations ça va être bien, mais pas toutes. Que va-t-il nous faire Là on tue ant -Man. Ça peut ne pas suffire. Slow, Electra. Ah, Electra c'est GG hein. Electra c'est malheureusement GG. Ouais. Ah GG. Rien à dire. Bien joué. Ah, ils sont bons mes adversaires aujourd'hui. Franchement j'ai joué ce deck hier j'ai fait genre 21. Là aujourd'hui ils sont. Ou alors peut-être je suis un peu moins concentré mais. Les adversaires sont assez chauds. Ou peut-être qu'à partir du moment où il y a... Peut-être faut laisser à gauche. C'est dur à dire. Peut-être qu'il fallait... Oh, Electro, c'est rigolo. Et je pense qu'il fallait peut-être vraiment développer le plan de jeu. Parce que le plan de jeu Counter, il est intéressant s'il n'y a pas... Khazar plus Moon Girl. Euh, plus euh, Blue Marvel. Parce que chaque créature est au moins 3 ou 4. Chaque petite créature. Il est possible que... Waouh, j'ai des trucs gros là. Ouais, peut-être qu'il fallait plutôt envisager un un Moon Girl Dino et dans ce cas-là jouer l'Electra comme ça. Ouais, il est possible que ce soit une connerie de ma part. Je pense, hein. Je pense que c'est une connerie de ma part. J'aurais pas dû essayer de me battre sur sa ligne. E en fait, l'Electra, elle est très intéressante. On l'a vu il y a deux matchs, quand il n'y a pas les deux. Quand il y a les deux cartes, c'est un peu chaud. joue avec une carte par tour hein, avec ça faire scroll voilà bon, c'est une gamme random hein, vu qu'on a ça euh... est ce qu'il joue des cartes continues Je Groot. En tout cas, qu'il joue des cartes continues en même temps en termes de points ça fait rien sans jouer euh, ça dommage on avait une belle main c'est frustrant Bon, on va essayer de se battre. On hein. va essayer de faire des choses. Lui aussi, il a des cartes random. Sur un hein. l'entendu, c'est fort. Hein. Super screw, là. C'est rigolo. Gazard. Ah bah, il marche. <rire> en plus, c'est lui qui a l'init. Il y a une bonne nouvelle. Parce qu'il va pouvoir jouer Blue Marvel et on va tout voler. Ouais, ça me paraît pas mal là, le Super Scroll. Justement, euh, hors, hors initiative. Ah non. Après, remarque, on a que des cartes random dans le deck. acquiert les effets continus. Ça C'est continu. D'accord. Euh, bah écoutez, on a perdu. Je pense que c'était. Electro, c'était peut-être pas une bonne chose, je voulais tester, mais j'avoue que dans un deck, déjà quand c'est random. Alors je pense qu'il fallait pas électro c'est une connerie. Je pense qu'il fallait pas électro. Une connerie de ma part. Bon ça me plaît là qu'il y ait du répondant. Parce que c'est vrai que il y, a... il y a beaucoup de. En général, les adversaires sont quand même assez faibles. Et si vous avez un bon deck, vous gagnez facilement. Là peut-être qu'il y a assez des rangs où normalement on est ra rarement, mais je pense que ça doit être ça. On est rarement au rang 50 en pool 1. Normalement euh, on arrive pool 2, on est 30, 20 ou 30 quoi. On n'est pas 50 en pool 2. Donc euh, là le fait d'être 50 pool 1, bah peut-être que les adversaires c'est des joueurs qui visent le rang infini. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus intéressant, un peu plus tricky. Alors après ça n'empêche pas que je suis censé quand même leur mettre 70% de run rate, mais... Et peut-être que je joue pas très bien. Euh... Lézard ou Sentinelle Je pense que c'est mieux, Lézard. Ouais, on va profiter de Londres avec les cartes avec la plus de puissance, le plus de puissance. Angela, bon, ça marche pas trop avec Londres, en général. Ouais, monsieur Fantastique. Espérant que ça aille à gauche. Il y aura le bifrost. Ah zut. On va être bloqué à droite. Bon, c'est pas très grave, mais... Il nous restera une place ou deux. Ça dépend. Et en fonction, on mettra le 6 dessus. Le 6 qu'on va lui voler. De ouais, toute façon, au prochain tour, on pourra jouer qu'une petite carte. On pourra pas jouer un T5, on pourra jouer un T4. Peut-être Moon Girl ou une connerie. On verra. Pas forcément Moon Girl, ça peut bloquer la Chavez. Pas forcément la Moon Girl en vrai. Ou bon, un T2 plus un T1. Ça fait 5 mana. Peut-être on fera ça à gauche par exemple. Ouais, J'avoue que c'est pas mal qu'à manger la Hulkbuster avec Londres. On est quand même devant en point mais... Euh, ouais... mais il joue pas. Iron Man. Oh, Iron Man ça marche bien avec Londres. Ok. Dommage que ça aille à gauche. Bah, deux places quand même. Bah, deux places ça reste cool hein. De place, ça reste cool. Ah non, on peut pas jouer à Iron Man là. Waouh, quelle horreur. Angoissant. Euh, ça et ça. En vrai, euh, il a vraiment beaucoup de points à droite, mais on est quand même pas mal au centre. Hein. Sachant que lui il peut pas Iron Man, il pourra Iron Man à la fin. Je pense qu'il finira là-dessus d'ailleurs. Et je pense que ça nous fera, ouais, ça nous fera gagner, on verra. Vous voyez, voilà, il veut laisser la place pour Iron Man à la fin. Donc le Night Roller là, il est très intéressant. Ou alors on fera Dino, on va juste compter. Et En gros, on fait ça. On enfin, fait Iron Man au centre On a 8 9, 10, 11 12, 13 Ça fait 26 Lui il a 6 7, 8, 9 10, 11, 12 Ça fait 24 C'est ça Ça fait 24 Et Dino Dino c'est strong aussi Là en gros on a 13 Et le Dino il est plus gros que 13 hein. Je crois que c'est le Dino, hein. Je que Dino. Je crois que c'est Dino. Je crois que c'est Dino. Dal. Oh, waouh. Wow. Après, il libère à droite. Hein. Non, Dino, c'est ok. Dino, c'est vraiment beaucoup de points. Mais c'est tricky ce qu'il a fait. Hein. Ouais, 28-20. Bon, il gagne forcément à gauche. Ok. On reprend 8 points. Victoria. Écoutez, on va s'arrêter là ça fait, ça fait une heure Bon vous voyez avec la technique des 8 on a quand même monté des rangs hein, Si je dis pas de conneries Mais hein. c'est vrai que là on n'a pas eu un win rate de 80 Je pense que globalement moi en tout cas c'est ce que j'ai hein, pour le moment Franchement je suis passé extrêmement vite de 10 à 50 Enfin de, 4, de 15 à 50 Mais euh, Donc il est possible qu'à partir de 50 Il y ait une petite résistance Parce que là tu commences à rentrer quand même dans des rangs qui sont assez hauts par rapport on va dire au pool hein, évidemment T'es pool 3, rang 50, tu vas jouer contre des débutants pool 3. Si t'es 50 pool 1, tu vas jouer contre des tryharders pool 1. Donc c'est possible qu'à un moment, tu t'es plus que 60-70% de win rate. Et je pense vraiment sincèrement, jusqu'au rang 50, tous les decks que je vais vous proposer, 80, bim, en mode rush. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, euh, sur les streams. Voilà. Euh, je vous souhaite bonne chance dans votre tryhard. Et, euh, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde!